Bonjour Quentin Bonjour Pauline Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de... J'arrive dans 5 minutes hein, sur un nouveau livre de jeu de rôle, un livre de Johan Sipion qui s'appelle... Sombre. Sombre donc alors Sombre nous c'est un jeu qu'on a eu la chance de découvrir par le biais d'un usager en plus qui s'appelle Stéphane, euh, on te remercie vachement, et qui nous avait déjà fait jouer une partie il y a un an dont on peut retrouver quelques morceaux sur le blog pour les plus arpenteurs du net d'entre vous. Moi, Sombre, c'est un jeu donc, que j'ai énormément apprécié, notamment, je vais vous en parler, pour ses mécaniques de jeu. J'aime énormément la simplicité des mécaniques, et surtout la manière dont elles sont extrêmement bien pensées dans le cadre du jeu et l'ambiance qui veut s'en dégager. Notamment, euh, les parties qu'on a jouées d'une euh, variante de son qui s'appelle Sombre 0, utilisent ces fiches de personnages, qui représentent donc, à la fois la puissance du personnage en indiquant le dé de réussite qui lui est nécessaire d'atteindre sur ses actions un peu complexes mais aussi qui, autour de la fiche indique son état de santé allant de indemne à mort en passant par blessé et mutilé oui c'est très visuel et ce que je trouve assez génial notamment c'est que quand on avance, ou plutôt qu'on recule dans les points de vie de notre personnage du coup on prend vraiment la fiche, qu'on retourne physiquement pour indiquer vers le haut l'état, l'avancée des dégâts du personnage ce qui donne un aspect très physique, je trouve, à la manière dont le personnage est blessé, en tout cas bien plus physique que simplement euh, barrer des, euh, des cas sur une feuille de personnage ou euh, faire des soustractions de points de vie. Et le petit livret est une mine d'or en ce qui concerne les informations quant à l'ambiance euh, du jeu et donne vraiment des indications très très fiables sur euh, comment, comment masteriser la partie et quelle euh, description donner, euh, donner aux au joueurs. Euh, donc pour ça, il est très bien fait, il y a juste un petit souci éventuellement, c'est que euh, les indications sont parfois un peu techniques et pour des non-joueurs, ça peut être un peu un frein. Mmh. Mais euh, si on s'y connaît un peu en anglais, c'est rien d'insurmontable. Dans le livret aussi, on en parlait, l'ambiance que je trouve vraiment géniale. Bon, déjà l'illustration donne tout de suite un peu le, le goût de la chose et surtout... C'est vraiment une atmosphère extrêmement pulp, extrêmement horreur, enfin sombre horreur comme au cinéma, et vraiment on y est, puisque le jeu dégage les choses d'un effet extrêmement cinématographique. Toutes les actions sont pensées pour être très visuelles, le fait que la mécanique de jeu est très simple, fait que les résolutions d'action sont rapides et qu'on est toujours en train de passer à quelque chose d'après, ça donne une ambiance très pesante, très lourde, très horreur justement. Il y a un côté où les parties vont vite, les personnages meurent beaucoup. Et s'en dégage une atmosphère assez oppressante, assez, euh, une ambiance tenace et lourde qui est très bien pensée. D'ailleurs, nous on l'a utilisé euh, justement parce que c'est il est assez simple euh, dans la prise en main. On l'a utilisé pour de l'initiation et c'est top pour l'initiation. On n'a pas trouvé mieux. Euh... Ça se fait très très vite, comme, on, comme Quentin l'a expliqué, les fiches personnages se résument à ce petit carré qui est donc très facile à utiliser. Il n'y a pas à construire un personnage pendant trois plombes et, et finalement à ne pas avoir le temps de jouer, ça se joue en 30 minutes. Euh, ça se prend facilement en main, c'est rapide, nerveux, dynamique. Et maintenant je crois qu'on va passer en zone spoiler. Zone spoiler donc. Nous allons parler du scénario et de la partie que nous avons jouée. Car nous avons joué donc ensemble un scénario de Sombre Zéro. Euh, moi en tant que maître du jeu donc, et Pauline en tant que joueuse, on va vous donner donc un peu les deux facettes de la chose. Moi déjà, euh, d'un point de vue de maître du jeu avec ce scénario, il y a quelque chose que j'aime énormément et qui est extrêmement précieux dans un scénario de jeu de rôle, c'est savoir qu'on est tout de suite dedans. Surtout dans un scénario qui va jouer pour une trentaine de minutes, c'est très important que... Pour d'initiation, les joueurs tombent tout de suite dans l'action. Euh, là, c'est génial. L'ambiance est posée tout de suite. Vous êtes derrière les lignes ennemies pendant la seconde guerre mondiale. Un commando d'américains, d'anglais et de français qui doivent récupérer un contact dans une église, dans les bois, dans les Ardennes, je crois. Vous, donc, commencez le scénario par une scène de parachutage pendant la nuit. Euh, donc, derrière les lignes ennemies avec les allemands qui vous mitraillent. Certains de vos amis tombent. Vous vous regroupez. Vous voyez une église, l'église dans laquelle ils vous attendent normalement. Vous rentrez, vous voyez le correspondant qui vous attend au milieu de la nave, sauf que qu'il est mort, pas de chance, qu'en plus il est mort de manière atroce, et des hurlements retentissent dans la nuit. Et soudain, on quitte le scénario un peu typique seconde guerre mondiale pour aller vers de la vraie horreur un peu bitlite avec une attaque de loup-garou. Voilà, alors côté joueur c'est extrêmement euh, perturbant, on s'attend, on est effectivement parachuté dans, dans une forêt française en plein milieu de la seconde guerre mondiale, on s'attend à se battre contre des soldats nazis, on s'attend à libérer la France, et puis pas du tout, des loups-garous qui nous attaquent, et le MJ, assez sadique, qui nous laisse à peine le temps de nous retourner. Alors voilà, c'est toi le sergent-major, le, le c'est toi le plus haut gradé, c'est toi qui va décider, qu'est-ce que tu fais maintenant et on se retrouve un peu comme de rondes plan, à plus savoir trop quoi faire. Et ça évite du coup pas mal équilles, les écailles des débutants qui ne savent pas trop quoi dire. Et c'est à mon tour, maintenant qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je fais voilà, là on est tout de suite mis dans l'action et oui, le scénario, le scénario a très bien fonctionné chez nous. Ce qui est génial en plus, c'est que du coup, euh, donc, comme on dit, euh, les débutants savent tout de suite comment se situer, puisque rien que du fait que c'est un commando avec une hiérarchie militaire, il euh, y a de la prise de décision qui se fait tout de suite. D'un point de vue de maître du jeu aussi, ce qui est vraiment génial, c'est que arbitrer des loups-garous en tant que NPC, ça peut permettre du coup de se faire un peu plaisir et de sortir un peu des sentiers battus. Et là, Joanne Sipion donne des petits conseils de mise en scène que je trouve excellents. Hein, les loups garous arrivent et déferlent sur euh, l'église, mais il y en a certains dont les joueurs vont réaliser soudain qu'il est perché en haut de l'abbaye quand euh, la bave du loup-garou affamé coule sur l'épaule du commando qui soudain lève les yeux, il voit la bête qui s'apprête à lui bondir dessus. Enfin, on parlait d'ambiance cinématographique, on est en plein dedans. C'est sûr. Euh, à côté de ça, le gros avantage c'est que c'est un scénario où le personnage va mourir, on le sait, on, on le sent très très vite, mais à côté de ça, le joueur reste dans la partie puisqu'il reprend le, mmh. le rôle du loup-garou qui l'a tué. Euh, ce qui lui permet à la fois de, de tester le côté, euh, le côté joueur, le côté euh, sergent, le côté soldat, mais également le côté attaquant avec euh, le rôle du loup-garou. Ce qui en effet permet vraiment la continuité du jeu. D'ailleurs, d'un point de vue euh, continuité du jeu et continuité de l'action, je trouve ça extrêmement bien fichu en 30 minutes de réussir à avoir un scénario où on a à la fois une phase d'introduction très présente avec ces soldats parachutés à l'ennemi, tout de suite, c'est très visuel, une phase d'action et une phase de conclusion qui passe vraiment à la fois de jouer un morceau cohérent d'histoire, de le boucler d'en avoir une conclusion satisfaisante. Tout à fait, parce qu'on va, on va avoir effectivement des actions héroïques. Mmh. Euh, en, en très peu de temps, on va, on va se saisir de scénarios, scénario, on va se saisir de ces ennemis loups-garous qui, qui nous attaquent, et avec lesquels on ne sait pas trop quoi faire parce qu'ils se régénèrent et on va réussir à, à, à s'enfuir finalement, à s'enfuir, à courir. Il euh, y en a un qui part en récupérant les plans, les deux autres qui, qui le sauvent, qui, qui se, se mettent en travers du chemin des loups-garous. Et d'ailleurs, ce que je trouve incroyable moi, dans cette partie pour le coup, et vraiment hommage à Joanne Tipion d'avoir réussi à rendre quelque chose d'aussi intense, c'est que les joueurs, un joueur, après la décision de s'enfuir S'il y a quelque chose dans un one shot en 30 minutes Qui est très rare Parce qu'on pourrait penser qu'il s'en moque de son personnage quelque part Il l'a pour 30 minutes, il le sait Il n'y a pas assez d'attachement qui se crée Pour que vraiment on décide de, de sauver sa peau Tandis que là ça a été le cas Tellement l'ambiance était pesante Tellement l'attention était forte Et c'est un tel plaisir donc de voir ce personnage Finalement décider de faire quelque chose de très humain au final Et de très peu joueur De sauver sa peau C'était incroyable je pense que pour la zone spoiler, on en a fini. Je crois qu'on est bon. On va repartir donc sur nos avis maintenant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. C'était dynamique, c'était nerveux, on a été vite. Euh... Moi, j'aime beaucoup aussi le côté initiation où on se pose sur un point de table. On a juste quelques dés, des dés s'y passent en plus. Euh, on a juste ces, petits, ces petites fiches perso. Et 30 minutes et puis c'est bon, c'est fait. Oui. Pas besoin de, de, longues, de longues heures de préparation et, et ça c'était plutôt très agréable. C'était très réussi. L'immersion est totale. Moi je sais que pour faire de l'initiation de joueurs à du jeu de rôle, c'est vraiment parmi les, les choses les plus efficaces que j'ai fait jouer. Il y a un côté très instantané, très visuel. Je sais qu'il a vraiment très travaillé l'aspect cinématographique parce qu'on est en plein dedans, ça appelle beaucoup beaucoup du, des codes cinématographiques que tout le monde a, qu'on soit joueur ou pas et pour ça, ça marche vraiment très bien, moi je suis complètement conquis. Voilà Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir assisté à ce nouvel épisode de J'arrive dans 5 minutes sur Sombre, on remercie encore Johan Sipion pour les magnifiques heures de jeu qu'il nous a offert et à bientôt